Hi je suis Greg Le Geek ou suis présenté et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec aujourd'hui un bracelet cuir pour l'Apple Watch. Oui tu le sais la classe oui Parce qu'en Chine il existe déjà des bracelets cuir Et vous allez voir il y a plein de couleurs Il y a plein de modèles et on va vous présenter ça Parce que voir les produits en photo c'est bien Mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre Z Tech en direct de Shenzhen en Chine Allez on faisait plus de ça après le générique <rire> Et on répond, en vrai, pas une geek oh Aujourd'hui, euh, oui aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a trouvé des trucs bien sur le market en Chine. On a trouvé des bracelets en cuir pour l'Apple Watch. Ouais, trop, génial, comme ça. Wow, trop bien, trop belle. Et oui, le geek il a l'Apple Watch. Bon, J'aurais compris quand même. Euh, alors, au niveau des bracelets cuir. Alors, on a trouvé en fait ça sur le market. En fait, c'est des bracelets cuir directement pour l'Apple Watch. Donc livré dans une jolie boîte avec une Apple Watch dessus, fort Apple Watch, tout ce qui va bien, marqué en chinois, tout, un ah caractère design ici, Louis lève contre un ah, livre strap, nanana, pur style biked, Voilà, donc en vrai cuir. Alors, il existe plusieurs modèles. Donc, on va commencer par le modèle euh, en cuir. Alors, ce modèle en cuir ici, voyez, qui est tanné en fait d'une façon particulière. Là l'ouvre un petit peu à l'arrière. Alors, on aura marqué... Euh, alors, c'est quoi hein, C'est quoi comme chiffre Hop là, comme ça, ça va être bien. Non, même pas. Bon, on dirait 30... Euh, bon, je sais pas. 20. Ah non, c'est 22. <rire> voilà, c'est comme ça. Plutôt 22. Euh, Guinness Eye Lever. Ici, donc, on a un bracelet cuir, voilà, avec les ouvertures pour mettre dans l'Apple la, dans Watch. Tout bien. Ici, une boucle qui vous permettront de fermer la, hop, la montre comme ça. Tac, voilà. Comme ça, vous voyez. C'est de bonne qualité avec qui vous donne un joli petit tournevis. Hein, qui vous permettra bah, de dévisser. Apparemment, je ne sais pas comment la, la vraie est faite, mais il va falloir certainement devoir dévisser pour pouvoir mettre un petit peu la boucle dedans. Ce modèle-là, en fait, existe en plein de couleurs. Alors, je vais vous mettre un screenshot. Il existe en noir, en blanc, en rose, en rouge ou en marron. Donc c'est le modèle noir qu'on avait nous. Ou en marron avec les surpiqûres blanches, qui est quand même plutôt jolie, je dois bien vous l'avouer. Et euh, ça existe aussi éventuellement en deux tailles, parce qu'il y a bien sûr la montre en 38 mm et celle en 42 mm. Voilà, ça c'est la bonne chose. Ensuite, il y a une deuxième version qui est la version en fait bah, plus euh, en TPU. Hein, en fait, c'est hein, une espèce de cuir synthétique ici. Donc, on dirait du cuir, mais ça n'en est pas. Donc là, on a quelque chose de plus simple. Vous voyez, de, euh, alors, on n'a pas marqué cuir, euh, liver et tout marqué dessus. Là, toujours pareil, la boucle, hop, on met ça ici. Donc là, en même temps, il est plus il est plus léger. Voilà, plus léger, plus fin par rapport à celui-là. Vous voyez, qui était en cuir. Voilà, plus sob, donc toujours pareil, un bracelet euh, donc en TPU, donc avec deux tailles. Je vous fais voir ici, voilà, parce qu'il y aura deux modèles. Il voilà, y a un modèle qui est un peu plus large que l'autre. Vous voyez, on voit bien ici, c'est flagrant. Voilà. Donc c'est un petit peu pour les deux modèles qu'on a trouvé. Donc là, bah après sur ce modèle-là, on avait juste noir ou noir, avec les deux modèles. Là, il y avait du stock, on a pu les acheter. Il n'y a que les bracelets en cuir ou là, bah il n'y avait pas de stock, donc j'étais obligé de vous mettre des photos que je vous remets maintenant. Voilà, comme ça, vous aurez vu plein de photos. Ensuite, si on doit parler un petit peu du prix, alors au niveau de, <rire> si on doit parler de l'original, comme ça, en Apple Watch, euh, bah voilà, le celui en cuir avec la boucle, 169 euros, pas mal, <rire> pas mal. En Chine, ça, euh, celui-là, 10 euros. Bah, 10 euros, c'est un peu moins cher. Et celui en TPU, 8 euros. Voilà, on est pas mal. Donc à savoir, 10 euros. Après, bah, vous pouvez choisir en noir, en blanc, en rose, en rouge ou en marron ou en marron avec bl surpiqûre blanche. Quand, dès qu'il y aura du stock, on va dire demain ou après-demain, ou le modèle en TPU à 8 euros. Donc ça fait, bah, ça fait des bracelets euh, qui font bien le travail. Après, euh, celui-là est bien fini, en fait, en cuir, euh, c'est pas mal. Hein. Il est assez joli, il est bien fini, vous voyez de belles surpiqures. Voilà, donc là, il est un peu neuf, il est un peu rugueux, mais après, une fois qu'il va se faire, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Ça permet bah, d'avoir une solution un petit peu alternative. Euh, il existe d'autres accessoires, mais ça, bien sûr, on vous en parlera pendant le bilan. Bon, il est venu, bon, il est venu le temps du bilan. Bon, un bilan plutôt positif. On va dire, bah qu'est-ce qu'on peut dire bah, euh, C'est des bracelets, c'est pas excessivement cher. Donc, nous, on vous a fait une démo. Parce que, bien sûr, mon modèle, c'est le modèle à 18 000 euros. Et sur un modèle à 18 000 euros, on peut avoir que des bracelets à 10 000 euros. Bien sûr, tu le sais. Non, c'est une copie, ah, tu le sais, une copie chinoise, là, comme ça, à 20 euros. 15 euros maintenant, ça a baissé un petit peu. D'ailleurs, je remercie Cyprien d'avoir parlé un petit peu des montres chinoises. Faites toujours plaisir de faire un petit peu de pub pour ces petites marques qui ont du mal à se lancer. Bon, alors, un bilan qui est bon, on peut dire que le bracelet, il est pas cher. Je veux dire, un bracelet à partir maximum 10 euros, alors qu'un original, ça vaut 169 euros, vous pouvez en acheter 15. Vous pouvez acheter toutes les couleurs, même si la qualité n'est peut-être pas, on pourrait supposer, à la hauteur de la montre. Il faudra vraiment comparer avec les bracelets originaux de la montre. Voir s'ils sont super. Super incroyable comme ça parce que quand même 169 euros je sais pas ce qu'ils ont pu mettre dedans mais c'est vraiment un bracelet de luxe de luxe de super luxe pour une montre de luxe. Voilà, est-ce que... Voilà, il faudra vraiment voir là un petit peu la différence si ça justifie le prix. Sinon si vous voulez vraiment des bracelets, je veux dire à 10 euros ça fait des bracelets pas chers, vous pourrez en acheter 15, un noir, un blanc, un rose, un jaune, un cuir marron avec les surpiqûres ça peut être plutôt sympa. Voilà, comme toujours vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3R, le R de cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+, Le R de pouce en l'air, comme ça ça fait toujours plaisir. Et le verre de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ce bracelet pas de, ou ce que tu penses de l'Apple Watch. Allez, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Si vous voulez également qu'on trouve d'autres accessoires, laissez un commentaire. Dans ce cas, on ira dans le market. Vous trouvez encore plein d'accessoires trop la classe. J'en ai vu un autre qui avait l'air pas mal, mais il faudra me demander de les chercher. Si vous me demandez, j'irai l'acheter et je vous ferai voir en vidéo parce que c'est cool et c'est vachement bien. Voilà, mais il faudra demander en commentaire. Voilà. Si tu sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube en bas à droite, tu arrives sur une belle page qui permettra de faire cher. Commentaire, pouce en l'air, laissez un commentaire. La montre et tout ce qui est bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le Sobloyer à Tech, qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous la toujours un petit pep. C'est parce que c'est un petit pep C'est comme ça. On lève la main et comme Isha on fait Paix et prospérité. Allez, à demain. Bye.